Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chez Céleste, terre d'amour, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de joie. Mais avec des cœurs qui... David et nous sommes et nous avons soif de ta parole. Ensemble, nous sommes venus pour te louer et te glorifier. Et reconnaissant, nous sommes d'avoir cette occasion à nouveau de chanter ton Saint-Nom. Chante combien tu es grand Combien tu es fort Ton amour nous dépasse toute notre compréhension et imagination Ta présence est toujours là nous sentons comment ta main nous conduit à travers toute situation. Et tu ne nous abandonnes jamais. toi le plus fort. C'est toi qui sais faire toutes choses. C'est toi qui aimes le plus qui pardonne en plus, and and acks, et qui nous démontre constamment ta grâce et aussi ton amour. <killers> so <-yopsiaungsia> De reconnaissance envers toi. Parce que nous voyons comment tu interviens. Et nous sommes heureux d'avoir cette occasion ensemble pour te dire merci. Merci pour ce que tu as fait pour l'un et pour l'autre. Tu nous as répondu à nos suppliques, nos prières, nos désirs. Il sont peu dans ma pensée dans biso parfois expérimente formellement en prière Parfois c'était un souhait qui vivait en nous. Mais tu écoutes et tu vois. Merci pour la protection que tu nous donnes, mais Ton œuvre pour tes serviteurs, On servantes. Pour chacun de tes enfants, Merci pour chaque frère et chaque sœur. Pour l'amour qui démontre envers toi. Que tu nous as mis ensemble sur ce chemin. Que nous en communion éternelle avec toi. Nous avons l'occasion de mettre devant toi aussi nos soucis. Nous avons l'un ou l'autre qui a perdu un bien-aimé. Nous perdons des serviteurs, des servantes. Nous prenons aussi cela de ta main. Donne consolation et force. Renouvelle la joie. Aide ceux qui sont malades. De corps terrestre ou bien d'esprit. Ceux qui sont affaiblis, point de vue foi, que tu puisses donner la force. Là, nous pouvons être aussi des utiles en ta main. Nous prions pour la sagesse. Pour nous tous en ces moments. Pour les autorités, Accorde eux l'aide qu'il faut et qu'à travers leurs conseils et leurs consignes, nous pouvons trouver la voie de sortie. Sois avec notre apôtre patriarche. Nous voulons être un avec lui. Permets maintenant ta parole qui qui vient que de ton esprit. Que nous ne pouvons pas écouter les pensées d'un homme. Nous cherchons à être aussi en communion avec nos bien-aimés dans l'au-delà. Qu'ils puisse comme nous, souper ici à cette table. Tant plus et mieux que nous pouvons mettre en parole, nous te demandons ça, au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, chers frères, chers sœurs, nous sommes heureux d'être ensemble. Nous voulons vous souhaiter cordial bienvenue. Et nous souhaitons aussi que nous tous puissions être fortifiés. Pour ce matin, nous avons un texte biblique tiré de Matthieu, 28e chapitre, les versets 19 à 20.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 Bongo boke nde ya bato ya bikolo nyonso, pe bokomisa bango bayekolin ngaai. boba tisa bango na kombo ya tata pe ya mwana pe ya mulmo mosanto. Bola ki bango bato saka mitindo na pesa kibino, boyebeke nazalina bino mikolo nyonso ti na suka ya mokili. Jusqu'à la première place, l'aquarelle peut nous chanter une cantique. Bien-aimés en Christ, chers frères, chers sœurs, cher, chers invités ceux qui se joignent à nous, peut-être pour la première fois. Nous sommes heureux et reconnaissants d'avoir cette occasion de partager ces quelques moments. En dépit du fait que nous sommes séparés l'un de l'autre, que nous ne pouvons pas formellement partagez les services divins. Au sein de nos communautés, à la maison. Le Seigneur répond toujours à ceux qui ont soif. À ceux qui ont faim. Par un pain qui vient du ciel. Nous sommes reconnaissants techniquement que nous ayons cette occasion. Mes chers frères et sœurs, nous sommes reconnaissants à chacun d'entre vous. Pour votre soutien et votre aide pendant ces moments pour l'amour que vous démontrez que vous soyez obéissant que vous respectez les consignes et que vous démontrez une certaine force pendant ces moments que le Seigneur vous bénisse richement et nous garde ensemble nous voulons développer ce texte que nous avons reçu pour cette journée on veut dire c'est l'ordre de mission que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde connaît les ordres de mission. Ici, c'est un ordre de mission à l'apostolat. Mais pas seulement réservé aux apôtres. Aux frères de ministère qui sont en connexion. À chaque membre qui cherche aussi cette connexion. Nous prenons cet ordre de mission et nous proclamons. Le monde connaît aussi ceux qui essaient de, de partager le message. Nous avons tous connu ou entendu parler de ceux qui se mettent dans les autobus. Des prédicateurs qui se mettent à prêcher l'évangile ou une doctrine. L'assistance, l'audience est un peu captive, il ne peut rien faire qu'écouter. On ne veut pas même les faire taire de peur qu'on va dire, oh, vous êtes contre Dieu ou contre Jésus. Et il peut prêcher pendant tout le voyage de Kinshasa, parfois jusqu'à Kikwit. Je ne sais pas si ça donne le résultat escompté. Parfois, les gens qui quittent l'autobus euh, en ont assez. Et si après vous parlez de Jésus, l'évangile dit, ah non, je viens d'écouter, j'ai les oreilles pleines. Oh, ce n'est pas pour critiquer, ils essaient de faire du bien. Mais tout est dans la technique. Si on peut décortiquer la mission. Numéro un, allez. C'est ça qui est important. Il a dit ça aux apôtres. Et ce n'est que ceux qui sont en connexion intime avec l'apostolat. Guidé par l'esprit que cela peut marcher. Allez où D'abord, pour que ce soit efficace, il faut d'abord aller en profondeur. Il chercher à creuser pour comprendre mieux la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, son enseignement. Et là, il pouvait avoir une efficacité dans ce qu'il disait et prédiquait. Aller veut dire aussi avoir un contact personnel. Certains disent que ça, c'est le travail de l'Église. Il faut faire la publicité, un pub, ça suffit. Mais pour faire un disciple de Christ, une publicité à la télé ou ailleurs, ça ne suffit pas. Il faut un contact personnel. Un partage de paroles, un partage de mode de vie. Vous allez dire drôle de message pendant un moment où tout est, personne est demandé de faire la distanciation sociale. Non, nous respectons ces consignes. Mais nous cherchons à partager avec ceux avec qui nous avons contact, notre famille, nos voisins. Il y a des réseaux sociaux par lesquels on peut partager. Les téléphones, les SMS, toutes les voix sont, sont là pour faire. ce moment. Nous ne pouvons pas utiliser ce moment comme des excuses pour dire :« Maintenant, je n'en parle pas. Dieu n'a fait pas les moyens pour que je puisse le faire. » Nous redoublons les efforts et c'est plein d'exemples ce que nous voyons un frère ou des sœurs, ce qu'ils font pour transmettre la parole. Transmettre la joie, transmettre l'amour la, de Christ transmettre l'enseignement. En deuxième lieu, c'est marqué, Allez où À toutes les nations. C'est-à-dire partout. Et nous, nous, sommes nous, nous sommes reconnaissants aux parents et ceux qui se sont donnés afin que l'œuvre soit établie partout dans le pays. En village, en village, ville en ville. Afin que toi et moi, nous sommes heureux d'être appelés enfants de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas. En Marc, 16e chapitre, verset 15. Cette mission a une autre formulation. Aller dans toute la création. Et là nous pouvons voir toute la création, toute la population. Toutes les composantes, ce que nous voyons autour de nous de ne pas être limité par un groupe ethnique, de ne pas être limité par une culture, ou une classe sociale que, oh les riches n'ont pas besoin, on va aller aux pauvres, aux pauvres. ou à ceux qui ne sont pas bien éduqués parce que les suréduqués là c'est impossible nous ne pouvons pas nous limiter nous allons à la, toute la création parce que tout le monde en a besoin c'est ainsi que notre Seigneur ouvre le chemin pour chacun ça prend un peu de courage ça prend une certaine guidance par l'Esprit Saint mais nous ne pouvons pas nous limiter à ceux qui nous connaissons. Regardez la communauté Et regardez ceux qui nous entourent. Est-ce que notre communauté reflète la composition de ceux qui nous entourent? ça doit avoir plus ou moins la même composition et dans notre communauté se trouvent des riches et des pauvres ceux qui sont plus éduqués et ceux qui sont moins éduqués tous les groupes, toutes les ethnies, on n'a pas d'interdit. Ma -so -so -como Father, Cet enseignement est un universel. C'est ça notre désir, de ne pas se limiter. Et comment le faire Pas avec des fausses promesses. Souvent on utilise cette technique. Pour ceux qui sont pauvres, on demande, « Ah, oh, vous voyez, suivez le Seigneur, il va vous aider. » Va vous faire riche. Baoba zali babola, boeba kolanda enkolwa ko sali sabino bokokoma na bomengo. Ceux qui n'ont pas d'enfants, oh le Seigneur va vous donner. Ba babota katete boya nzamba ko pesa bino. Vous êtes malade, le Seigneur va vous guérir, suivez-le. Ozali ko bela enkolwa ko biki landaye. C'est pas ça qui va faire des disciples. Yangonde te ko ça la koli. Seigneur, il avait beaucoup de disciples, ceux qui le suivaient. Entre guillemets. Et nous pouvons lire en Jean 6 vers le verset 66. Jusqu'où ils l'ont suivi Et À un certain moment, un par un, sont partis. C'était pas des vrais disciples. cherchaient autre chose, ils cherchaient une motivation. Pas par les fausses promesses. Pas non plus par les menaces. Attention, le Seigneur va vous punir. Ça ne marche pas parce que Dieu c'est un Dieu d'amour. Et nous connaissons ceux qui ne suivent pas les règles, parfois qui réussissent, ils sont heureux dans la vie terrestre ici. Nous voulons aller et pousser l'un ou l'autre à suivre notre Seigneur Jésus. Pas par force, mais pour par montrer le bon exemple. Par une parole au bon moment. Ne en priant que ce soit sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Par cela, nous sommes capables de les amener à suivre avec l'aide de Dieu. Zala ko bango na si Notre Seigneur Jésus. Na Jesus et ils le suivent par amour. Na petit à petit comprennent. Malembe malembe bazali kososola Que Dieu est amour Qui est Nzambe azali boziko Jésus est amour Yesu azali bolingo plein de grâce Attondi, sami, Celui qui est patient Yazali na motema monene Celui qui est fort Yazali na bokasi a toutes les capacités Azali na makoki nyonso Et elle est humble kasi azali na komi kitisa Et et fait de eux des vrais disciples y suivre Pe bwo kosala na bango ba yekoli ya solo pe bakoyeba kolanda non, le prochain état, baptisez-les. Par les sacerdotes, par le baptême de l'eau. Et père le Par l'apostolat, baptême de Saint Esprit. Mais nous connaissons, ce n'est pas un rite, tout simplement. Ce n'est pas la finalité en soi. Le baptême de l'eau, le baptême de l'esprit. Ce n'est que le début. Qui va permettre l'enseignement maintenant de prendre racine. que Le de développement se fasse maintenant. À l'image de Christ, nous le faisons par amour. Encore une fois, pas par menace. pas par la recherche de notre chose. Et nous Devenons à l'image de Christ. Nous aimons comme lui. Nous apprenons à pardonner comme lui pardonne. Et nous vivons comme bien il est grâce. Le baptême est la Saint-Célé. Ce n'est pas comme si on entre dans un club exclusif maintenant, ça y est, j'ai un, je suis sauvé. Ce n'est que le début maintenant. L'esprit est en nous et ça doit croître, ça doit grandir sous l'influence de, de l'esprit. Arrosé par l'eau de vie. Molimo, nourri, nourri par la parole. Ko Cela nous permet de développer. Ko Et là c'est bien. Là o... nous avons des disciples. Ce n'est pas comme ceux qui, par crainte ou contrainte ou par force, et quand cette compréhension d'amour est là, l'enseignement passe facilement. Et en amour, on peut faire beaucoup de choses. Comme toute maman, elle sait, avec l'amour, les choses a... difficiles deviennent faciles. C'est pas facile. Nous savons, en particulier pour notre jeunesse, être à l'image de Christ, enseigner, c'est pas vraiment à la une. Quand on essaie de se comporter bien, oh, les copains, les copines disent, mais vous faites quoi, là? Vous êtes jeunes, vivez votre vie, amusez-vous. L'ordre de mission c'est pour chacun de nous. Et le Seigneur nous donne courage afin que nous puissions accomplir cette mission. Par ces paroles qui suivent. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Chers so. frères et sœurs, c'est une consolation pour nous maintenant. Il est avec nous tous les jours. Même dans la tribulation. Même dans les problèmes. Le monde où notre propre cœur veut dire, non, oh, tu as fait une erreur c'est pour cela que tu souffres Ah le pays a fait maintenant mauvaise chose c'est pour cela Dieu a permis que le virus vienne et puis l'un l'autre disent que Dieu nous a abandonnés pendant ce moment je n'ai pas bien travaillé, c'est pour cela mon témoignage ne marche pas. Dieu permet les tribulations, Dieu permet ces circonstances. Parfois, tout simplement, de pouvoir continuer cette mission d'être exemplaire dans la tribulation. De continuer à enseigner, de continuer à contribuer. C'est un grand témoignage. Nous connaissons tous cette sœur ou ce frère au sein de notre communauté. Il y a parfois beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Mais malgré ça, et dans la joie, continue à espérer, continue à vivre, continue à prier et elle sert pour nous comme un exemple et une inspiration dans notre tribulation nous soyons aussi exemplaires nous soyons des modèles et images de Christ comprendre ce n'est pas une punition mais c'est ce que Dieu permet nouveau pour accomplir la mission qu'il nous a donnée alors chers frères et sœurs nous ne faisons que ce que le Seigneur nous a demandé nous allons en profondeur pour la doctrine nous allons étudier aussi le milieu nous prenons contact dans la mesure de possible. À toute la nation, à toute la création. Pas avec menace. Mais en amour, nous enseignons, il faut le baptême. Mais après, l'enseignement va plus facilement. Et il est avec nous pour toujours. Amen. Amen. Nous sommes heureux d'être ensemble ce matin avec notre apôtre Piana. La chorale va chanter il peut venir servir pour quelques moments. Il peut venir servir pour quelques moments. La titrage Chers frères et sœurs en Christ, Balinga, mimi, bali, pe, basi, katina, certes, nous avons un devoir ce matin. Yassolo, tozali, ne, lo, kakosala, natongu, ale, un devoir, c'est de remercier notre Père Céleste. Si. C'est lui qui a permis que nous puissions vivre ce grand service divin ce matin. Au travers de son messager, on l'a entendu, on l'a vu. Dieu veille sur chacun de nous, chers frères et sœurs. Il veille sur toi, il veille sur moi, jour après jour, nuit après nuit. Et nous les remercions pour son incommensurable amour à notre égard. Lorsqu'on nous avait annoncé l'épidémie ici chez nous au Congo, et après on avait encore annoncé la fermeture de l'église, Beaucoup avaient des soucis. Et mille et une question s'est posée par-ci par-là. C'était là une rupture entre nous, les enfants de Dieu, et l'hôtel des grâces. Mais aujourd'hui, Dieu est miraculeux. Il a donné aussi la possibilité a chanté de nous d'être connecté à son hôtel. Ce matin, il nous a enseigné encore. Quand l'apôtre des districts parlait ici, il a épinglé de la mission, le récit des apôtres auprès de, du Seigneur. Et mais lui, il a bien dit, il a très bien dit que cette mission nous concerne tous. En quelque sorte, ça c'est un ordre de mission que les apôtres ont reçu auprès du Seigneur. Premièrement, allez. La parole-là nous concerne. Nous devons faire un effort pour quitter là où on était, jadis. Pour changer notre attitude de vie, par exemple. La manière de vivre. Nous devons faire un effort pour euh, être en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Se donner corps et âme pour l'œuvre du Seigneur. Et aller pour évangéliser. Quand l'apôtre de Dédis a parlé de l'évangélisation, il est il m'était il arrivé en esprit et comme l'histoire biblique de l'unique éthiopien lui il a quitté Jérusalem pour rentrer à Gaza il était parti à Jérusalem pour adorer Dieu mais au retour, il ne faisait que lire la Bible. Mais lui, il lisait sans toutefois comprendre. Mais l'Esprit avait demandé à Philippe d'aller à sa rencontre. Lorsque Philippe l'a vu, il a demandé, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu lis lui il dit, je suis en train de lire, mais je ne comprends pas absolument. Bon, il a dit, monte un peu dans ma charrette, comme ça, essaie un peu de m'expliquer. Après avoir l'expliqué très très bien la parole de Dieu. Malamu Malamu et il s'est converti sur place. Il a demandé aussi le baptême. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de lecteurs bibliques. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui aillent dans des églises. Mais la plupart des cas, ils ne comprennent rien. Comme nous avons la mission d'enseigner, il faut enseigner tout le monde. On, on ne peut pas exclure les autres. Si quelqu'un est en dehors de l'église de Christ, il n'a pas encore cru nous allons faire un effort pour les faire croire une autre, une autre chose que l'apôtre dit ça a épinglé ici je, suis, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde là il ne faut pas avoir peur même s'il y a des épidémies Virus Corona, excusez-moi d'inverser un peu le nom du virus. Corona, virus, cela ne peut pas nous faire paniquer. Parce que lui-même, il est à côté de nous. Mais il n'est pas aussi de notre devoir de paniquer les autres. Tu sais, c'est la mort, le virus, c'est la mort. Pourquoi paniquer si longtemps que notre Père Céleste est avec nous Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur. Parce qu'à la connaissance de la cause, nous savions tous que notre Père Céleste est avec nous. Il est ensemble avec nous. Donc maintenant, là, pour bien évangéliser, si nous devons faire un effort de mieux comprendre ce que nous professons si nous sommes amenés à cette connaissance là nous allons faire un travail dans les cœurs de nos bien-aimés pour leur dire qu'écoutez le Seigneur est proche. Écoutez, les apports de crise sont là. Ils sont en œuvre. Au lieu de les scandaliser. Parce qu'un frère m'a appelé pour dire que oh, pour nous c'est fini. Pourquoi encore l'église parce que c'est la mort je lui ai répondu tel que la porte de 10 dit ici. Il n'y a pas une punition pour nous, loin de là. Dieu Mettons-nous aux mains de l'éternel. Parce que si l'éternel est pour nous, Personne, d'autre personne qui peut être contre nous. Raison pour laquelle nous vous exhortons d'être vraiment en communication, en prière, à tout moment avec notre Père Céleste. Raison pour laquelle notre Père Céleste a fait ce qui est très utile pour nous, le service divin. Que l'Éternel nous bénisse tous et nous protège. Amen. Bien-aimés, nous voulons suivre fidèlement. Et utiliser le temps de grâce que le Seigneur nous donne. On peut même dire pendant ces moments difficiles, c'est un temps de grâce. Donc, on peut oh, dans la semaine qui vient de suivre, qui oui, vient est de na, na au o. pour ceux qui étaient dans la commune de la Gombe, on a trouvé que la situation était un peu plus, plus facile. Bah, oh, bah, bah, moi, Une certaine liberté a été donnée aux habitants de circuler au sein de la commune. Certains ont utilisé maintenant cette liberté pour faire de différentes choses. Essentiel pour s'approvisionner et prendre ce qu'il faut. Certains ont utilisé ces moments pour faire de n'importe quoi, même aller à l'encontre. À nouveau, de se regrouper en grand nombre, ce qui va au contraire et qui mène vers le problème initial. Les autres, malgré cette liberté, restent toujours chez eux de peur ou bien par prudence ou autre chose. Ça nous rappelle ce qu'un apôtre nous a dit des actes, troisième chapitre, au début. Il y avait un boiteux qui était à la porte du temple. Il a vu les deux apôtres qui venaient. Il regardait vers Pierre avec un certain désir, Pierre comprenait. Il a dit, je n'ai pas de l'or, je n'ai pas de l'argent. Mais il lui a donné quelque chose d'important, une guérison. Il n'était plus boiteux. Et nous lisons après, c'est assez intéressant dans le verset 8. Il s'est mis avec joie debout, un sauté, avec un saut. Yena Sauté, il louait. Azali kopo le verset 11, il a suivi les apôtres dans le temple et ils ne voulait pas se lâcher d'eux. Avec le pardon de péché, nous avons une liberté. Ce qui nous liait est maintenant est délié. Ce qui nous pèse est lourd maintenant enlevé. Qu'est-ce que nous faisons avec cette liberté Nous rentrons à faire n'importe quoi et maintenant se permettre de, de, de faire ce qui est contraire à ce que l'enseignement de Jésus nous a dit. Ou bien nous faire replonger dans le péché. Nous pouvons maintenant continuer la vie comme rien n'était. <rire> le boiteux pourrait courir, jouer le football. Je ne sais pas si ça existait ou faire d'autres choses. Bon, premier, premier, premier, premier, premier, premier, premier, premier, il a loué Dieu il est entré dans le temple il est resté à côté des apôtres Avec notre liberté en Christ nous voulons aussi louer et glorifier Dieu rester à côté Cherchez cette communion à travers l'apostolat. Et aussi ne pas faire n'importe quoi pour retomber dans cette situation initiale. Dieu nous aide et nous permette d'atteindre et de garder ce niveau. <rire> Nous voulons préparer davantage notre cœur avec une cantique de répentance.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 et cette paix qui l'accompagne. Nous, nous, nous ne méritons pas cela. Ce n'est que par ta grâce. Qui nous tombe. Le fils pour lequel on avait grandement besoin. Ça nous met à nouveau dans un état parfait. Pour communion avec toi, ton fils, ton esprit. Nous font de cœur merci pour cela. On sait, on pour Voir notre désir, c'est de ne plus pécher. Aide-nous en cela. Ça, pour Bénis nos frères nos sœurs. Bah, bah, notre jeunesse, nos enfants. Pour ceux qui se mettent aussi à l'œuvre à nouveau aide ceux qui sont éloignés <rire> et permet dans l'unité nous puissions aussi avancer malgré cette situation à nouveau nous prions que tu puisses aider le pays d'être à côté de ceux qui nous soignent de ceux qui se donnent pour assurer notre sécurité sanitaire et sociale. Que tu, que tu leur accordes ton aide en ce qu'ils font. Et une protection spéciale avec une protection spéciale. C'est ce que nous te demandons au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je sais qu'en ces moments, nous sommes privés de pouvoir partager ensemble le Saint-Saint. Ça crée en nous une nostalgie. Nous subissons ces moments ensemble. Nous prions pour la force pour l'un et pour l'autre. Et nous pensons combien heureux et grand ce serait le moment où à nouveau nous pouvons célébrer et fêter. nous et nous et nous voulons clôturer le service divin avec une prière finale. Chère Père Céleste, à nouveau, merci. Pour la parole que tu nous donnes pour le pardon. Pour les co-travailleurs, pour l'amour qui nous est démontré. Venez les offrandes, les sacrifices de ton peuple. Toutes les différentes signes d'amour, chez personnes, c'est fait en amour. Que ta bénédiction puisse rester là-dessus. Et que tu puisses pouvoir à nos besoins. Quotidiens. À nouveau, nous pensons à ceux qui sont malades. Comme ceux qui sont en deuil. Donne force à traverser ces moments. Que nous restions un avec notre apport de patriarche. Que tes anges le couvrent, nous couvrent. Jusqu'à ce qu'on puisse se revoir. Que ton Fils vient vite nous prendre. C'est ça notre désir. Nous te demandons cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bolingo nzambe Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Merci beaucoup, chef, frères et sœurs. Mais les mingi bande komi bali pe basi si Dieu le permet mercredi prochain soki nzamba pe sinzela mokolo amisa to ya po se ali ko ya elle peut chanter baien du pe sa